Bonjour, je suis Florence Escaravage et je suis ravie de vous retrouver pendant cette période de confinement pour une vidéo coaching pour Mythique sur le sujet suivant. Alors, comment réussir la première rencontre après la levée du confinement, enfin Alors, à quoi faut-il prêter attention pour ne pas rater cette rencontre Ne pas passer à côté l'un de l'autre, ne pas être déçu alors que par écrit ou peut-être par visio, tout s'est bien passé et puis, peut-on imaginer cette date sans trop se projeter Alors, il faut s'attendre à ce que la confrontation visuelle puisse peut-être être déroutante. Cherchez donc très vite à se reconnecter tous les deux sur ce qui vous a relié précédemment. Euh, éventuellement, pour vous aider, vous pouvez être dans l'expérience partagée, c'est-à-dire euh, vous aider un peu des éléments. Marcher si vous habitez sur la côte près d'une plage, marcher euh, en forêt, marcher le long d'une rivière, le long d'un fleuve, voilà, pour euh, être un peu moins dans le stress et, et vous aider euh, tout simplement d'un paysage, d'une nature euh, qui va euh, peut-être faire un peu baisser euh, la tension. Euh, ensuite, il faut peut-être aussi avant euh, s'avouer sa peur se dire que ben, c'est un peu stressant ce qui va nous arriver, euh, avouer sa réserve, euh, peut-être dire aussi qu'on euh, aura la possibilité d'être déçu, d'être dérouté, d'être dérouté, mais peut-être convenir tous les deux d'une feuille de route ensemble. Vous allez vous dire on va bah, ok, allez on se donne la possibilité euh, d'aller au-delà de nos différences ou de la première stupeur euh, de la première confrontation. Et euh, parce qu'on sait que forcément on a travaillé l'imagination un peu trop, que l'on a fantasmé l'autre, voilà. Donc euh, se dire qu'en fait on est deux adultes et on va essayer d'aller euh, euh, se confronter à une réalité euh, qui est autre que celle que l'on a fantasmée, mais qu'on est deux adultes qui, a, qui allons vraiment tout mettre en œuvre pour recréer la connexion qui était là. Et donc en fait ça nous rassure que l'autre soit dans une bonne disposition, voilà. Parce que l'amour, c'est se laisser surprendre, je ne le répéterai jamais assez. Alors je voulais aussi vous dire que certaines personnes, elles se laissent une deuxième chance. Euh, plus en fait on s'est idéalisé, plus on se donne, euh, de plus il faut se donner les moyens de, de, de recréer une intelligence émotionnelle. Pour aller euh, recréer des moments d'émotion qui ont pu euh, se traduire euh, dans, dans l'échange. Voilà, donc il euh, faut vraiment aller dans l'émotionnel pour franchir parfois la confrontation du physique. Parce que vous savez, moi, dans mes accompagnements, j'ai tout vu. J'ai vraiment vu des gens qui pens pensaient absolument que cette rencontre n'était pas du tout la bonne. Et puis finalement, c'est jamais euh, la personne que l'on croit qui va nous plaire. Voilà, donc euh, vraiment... Euh, Sachez être dans cette belle disposition qui permet de se laisser surprendre. Allez euh, vous dire que euh, voilà, le fantasme est, est, est, est peut-être votre, votre pire ennemi. Donc euh, c'est comme ça que vous franchirez vos peurs, que vous allez avoir, euh, aller au-delà de, de la différence. Parce qu'il y a évidemment des points parfois qui sont incontournables. où Vous allez vous dire non vraiment cette personne-là elle n'est pas pour moi. Moi je ne parle pas de cette rencontre-là. Hein. Mais en 14 ans d'accompagnement j'ai vu de tout toutes les, les surprises, mais vraiment, comprenez qu'on peut passer à côté de quelqu'un parce qu'en en fait, il nous donne 3% de sa personnalité. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne le met pas dans la bonne disposition. Alors que finalement, une deuxième fois, on va le revoir, peut-être plus détendu, ou en le mettant plus en confiance, ou en l'invitant à se confier, et finalement, oh, on va se dire, mais là, il est génial ce mec, ou ouais, elle est top cette fille, voilà. Alors ayez bien ça en tête, je vous souhaite une super levée de confinement et une très belle rencontre. A bientôt